Salut à tous, vous êtes bien sur 100% Accessibilité, où je me situe sur la gare de Perrache, les toits de, de la gare de Perrache. Du coup, j'ai voulu vous présenter euh, cet endroit. La vue est intéressante, mais euh, c'est vrai que quand tu, on roule, les pavés bougent un peu. Hein. Et euh, le truc que je trouvais ça classe... C'était derrière moi, il y a un potager qui a euh, une association qui euh, s'occupe de laisser euh, les plantes en, en bon état. Mais de l'autre côté, c'est un peu laissé à désirer. J'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous présenter des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Euh, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de liker. Au revoir